euh, juste euh, glandouiller tout ça, je, je peux pas. Je pensais que c'était la question du sens, parce que déjà à la fin euh, de ma carrière de business, j'avais commencé à travailler sur des projets pilotes avec les bidonvilles dans les pays pauvres et tout, chez Suez. C'était un chouette truc. On apportait de l'eau dans les quartiers pauvres hein, et on le faisait dans un modèle très empowerment, avec une montée en de capacité des gens et j'avais adoré ce projet. Et quand euh, euh, Suez a voulu changer de direction, ils m'ont dit euh, on arrête ça. J'ai dit bon bah non, dans ce cas moi je continue toute seule sans vous et je suis partie.